Salut à toutes et à tous, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Cinquième épisode d'Emcolo l'explorateur Notre survie modée en 1.19 sur Minecraft On est au taquet Mettez-vous bien, voilà Tous torse nu, bien comme il faut, vous prenez à voir Et puis voilà, on se fait tout simplement plaisir Pour un épisode, je vais faire en sorte Qu'il soit un petit peu plus court que les précédents C'est vrai que je me suis un petit peu, voilà J'ai pas vu le temps passer forcément, puisqu'on a construit un petit peu la, la maison La maison que j'ai à peu près terminée Je vais un petit peu vous la présenter Merci évidemment pour vos commentaires, des petites astuces que j'ai eu un petit peu du mal à appliquer je vais être très honnête avec vous, au niveau du toit j'ai eu du mal à l'adoucir, mais en vrai ça passe, je suis plutôt content, je vais aussi vous montrer la maison sans shader comme vous me l'aviez demandé, et puis je vais aussi, euh, on va parler un petit peu de d'une ferme qu'on pourrait faire, euh, laissez-moi vous introduire tout ça, mais d'abord, je suis donc euh, tout en haut, donc euh, au deuxième étage le grenier comme on peut appeler ça et j'ai fait une salle des coffres ici alors pour le moment j'ai pas encore de cuir, Faudrait qu'on trouve des vaches, ce qui va nous permettre de faire des items frame, d'autant plus que si on regarde bien n'oubliez pas j'ai ce qu'on appelle euh, des poches d'encre luisante donc on va pouvoir faire des items frame bah lumineuse, donc voilà j'ai un petit peu rangé les, les coffres, le fer, le charbon euh, les minerais, voilà diamant, or je n'ai pas beaucoup, il faudra bientôt qu'on aille miner dans tous les cas euh, ici j'ai fait un petit euh, plongeoir si on peut appeler ça comme ça tout simplement et puis de ce côté là je me suis dit je ne vais pas faire de balcon, enfin si du coup mais je ne l'ai pas non plus prolongé de ouf et j'ai mis des barrières comme ça on a une belle petite vue euh, bien dégagée d'ailleurs vous avez vu j'ai enlevé un petit peu les, les, les graines, les herbes, les fleurs mais par contre j'ai fait une découverte, c'est que tout repousse voilà j'ai mis des panneaux pour ne pas oublier mais voilà regardez, melons, herbe et fleurs repoussent tout seuls. donc ça ça vient des modes, c'est à dire que j'ai tout enlevé pour voir vraiment plus clair, j'ai planté d'ailleurs la, la canne à sucre, mais j'ai tout cassé, tout tout tout tout, vraiment c'était tout vide et en fait les melons poussent tout seuls. pareil pour les fleurs, pareil pour l'herbe, alors c'est un peu chiant dans un sens mais à la fois c'est stylé parce qu'on a de la bouffe illimitée, on n'a même pas besoin de planter de melons, voilà. Ensuite le premier étage juste ici J'ai mis des fenêtres tout simplement Voilà j'ai euh, refermé donc c'est euh, l'étage le plus safe On peut pas se faire attaquer par des monstres dans tous les cas Et donc j'ai fait un, un double lit ici Voilà je sais pas ce que vous en pensez euh, Pour ce qui est de la décoration de la maison Lumière et euh, avec tous les modes qui vont bien pour euh, décorer On fera ça évidemment Là pour le moment c'est pas encore le cas Mais voilà en tout cas pour euh, le double lit Et puis le rez-de-chaussée juste ici euh, Que j'ai fermé avec des barrières J'ai voulu faire un effet de style Finalement je me suis dit non on va tout fermer avec les barrières Parce que mais à mine de rien s'il y a des monstres par exemple là-bas genre un squelette ben, ou même des zombies, ils me voient et ils peuvent rentrer dans la maison donc ça n'a pas de sens euh, donc je me suis dit voilà je peux pas mettre des fenêtres ici ça ne marchait pas donc j'ai mis des barrières euh, tout simplement comme ça je suis en sécurité et puis au moins ça, ça fait un petit style et puis c'est voilà c'est surtout que je suis en sécurité c'est vraiment le, le plus important donc, euh, donc voilà j'ai pas encore euh, mis euh, de fleurs ici je pense que je le ferai euh, en off ou en vidéo on verra ça plus tard là ce qu'on va faire euh, d'ailleurs je sais pas trop comment on va faire les fours où c'est qu'on va faire la cuisine etc j'ai pas trop d'idées encore tout ce que je sais c'est qu'ici c'est la zone safe pour dormir et que là haut c'est la salle des coffres voilà c'est tout ce que je sais on va dodo et on va tout simplement sortir euh, Non avant de sortir je vais vous montrer des trucs que j'ai découvert en off Alors déjà dans un premier temps euh, J'ai découvert grâce au mode qu'on peut faire une table de craft portable Une table de craft mobile Et en fait pour ce faire c'est très simple Il faut juste avoir une table de craft sur soi Rien de plus simple et une fois que tu l'as sur soi On a ce petit truc qui s'ajoute Et je peux utiliser les 9 cases et crafter ce que je veux, alors c'est cool mais en même temps c'est chiant parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir une table de craft sur soi, si je l'enlève regardez hop voilà vous avez vu ça, ça disparaît le machin, hop ça réapparaît donc en fait ça sert à quoi ben, ça sert à rien, autant poser directement, enfin comme à l'ancienne donc c'est un petit peu dommage, deuxième truc euh, une évidence totale euh, normalement j'ai rangé ça alors attendez maintenant il faut que je trouve, où c'est que j'ai rangé ça voilà les coffres ici, tac on va se faire tout de suite un bateau avec euh, coffre euh, puisque d'ailleurs c'est le défi du jour entre guillemets, l'objectif du jour, faire un bateau et explorer les alentours, explorer la jungle de l'autre côté de la rivière. Et bah, Ça tombe bien, puisque dans tous les cas, c'est ce que j'ai prévu de faire pour cet épisode. Donc aujourd'hui, on va aller explorer tout le village en entier et on va aller faire un petit peu le tour de cette zone, découvrir ce qui nous attend à mon avis. et Je pense qu'il y a des belles structures qui nous attendent, si ça se trouve pas du tout, mais je pense que si. Donc voilà, je me suis pas spoil, on va aller voir ça. D'abord, je fais un bateau avec un coffre, la nouveauté de la 1.19, si je dis pas de bêtises, ultra stylé. D'ailleurs, vous savez quoi, j'en fais tout de suite un deuxième voilà, on se fait plaisir, j'en fais tout de suite un deuxième. Bam, voilà. Euh, le bois, ça va ici. Vous avez vu, j'ai bien rangé les coffres. Hein. Si Kevko passe par là, qu'il soit fier de moi, je l'espère. Voilà, on va donc euh, poser directement les bateaux. Et on va, dans un premier temps, partir à l'exploration du village. Hop et hop, voilà, tout simplement. Donc, on va y aller à pied pour le moment. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas le pouce bleu, évidemment, et le petit commentaire pour le prochain objectif. Et puis, pour le commentaire du jour. D'ailleurs, le commentaire du jour, c'est Oscar. Jour 3 pour être le commentaire du jour. Et ben voilà, jamais 203. Cette fois, c'est la bonne. Gros big up à toi et merci à vous hein, pour votre fidélité sur cette série. Ça fait plaisir. Donc, voilà, à chaque fois que tu enlèves les, les graines, les herbes et tout, ça repousse. Un petit peu chiant quand tu veux faire ça propre. Mais d'un autre côté... Euh, bah t'as du melon qui pousse à l'infini donc ça c'est ultra stylé d'ailleurs bah je vais en profiter pour, pour prendre ça euh, pour ceux qui demandent du coup à ce que je fasse une ferme géante etc euh, oui en soi mais en fait c'est pas nécessaire bon déjà du coup on a le melon qui pousse à l'infini donc niveau nourriture on est vraiment calé et en plus de ça je vous rappelle que à côté dans le village euh, bah ici juste là on a des euh, on a déjà un, un jardin on a déjà un comment dire hein, une ferme donc on va vraiment faire un bel accès pour y aller, voilà, j'ai demandé aux villageois, comme dit, ils sont totalement d'accord, donc, il euh, n'y aura pas besoin de faire de ferme en soi. Euh, là, j'ai une idée, donc, d'ailleurs, j'ai coupé beaucoup de bois de jungle là-haut, justement, bah, pour, pour la maison, donc, voici la maison, d'ailleurs, la voici, la voilà, je vais euh, vous la montrer sans shader, forcément, sans shader, je pense que ce sera un petit peu moins joli, et encore, et encore, franchement, ça passe de ouf. Euh, j'ai essayé, vous avez vu, j'ai un peu coupé le toit, je sais pas si c'est une bonne idée, en vrai, ça va, j'aime bien comment ça rend, hein. en vrai, euh, je suis assez satisfait, quand même, hein. Euh, ça me faisait bizarre au début mais je suis assez satisfait. Voilà, on va remettre le, le shader pour des raisons évidentes euh, visuelles. Hop, je réactive. Magnifique. Euh, du coup oui, donc j'ai coupé là-haut du, du bois de jungle et m'est venue l'idée puisque du coup euh, j'avais sauté, j'avais fait un MLG en off et il y a des particules d'eau quand tu mets de l'eau. En fait, vous avez vu là, voilà, les petites, euh, petites gouttelettes là, c'est magnifique. Et eh ben du coup je me suis dit pourquoi pas faire une cascade d'eau artificielle ici mais voilà faire une cascade d'eau et avoir une belle chute d'eau euh, voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça ultra intéressant vous, vous me dites en commentaire mais voilà une belle petite chute d'eau une cascade d'eau ça peut rendre ultra stylé et puis là j'ai mis un panneau également pour me rappeler qu'il y a des mines ici. Évidemment des mines qu'on va aller explorer. Un mine shaft J'avais oublié que c'était un mine shaft, bien sûr Donc voilà, le mine shaft, ce sera vraiment pour euh, la suite de l'aventure. Et donc on va aller pouvoir miner, récupérer euh, plein de diamants, plein de ressources, etc. On fera ça, je pense, dès le prochain épisode, si ça vous intéresse. Le minage, c'est vraiment quelque chose que je vais plutôt faire en off, dans tous les cas. Euh, ou pourquoi pas en live, tiens, bon, je veux pas encore m'enflammer, mais... Euh, dans tous les cas, euh, les débuts d'exploration de grotte, je préfère les faire en vidéo, c'est toujours plus intéressant. Comme ça, on va pouvoir visiter le, le mineshaft ensemble. Bref, là, on n'est pas là pour ça, tout simplement, on va partir à l'aventure de ce village. Euh, bon, ici, cette partie du village, on, on connaît, c'est un petit peu serré. Les chemins, ils sont un peu chelous. Euh, je rappelle d'ailleurs qu'on a une grotte... Euh, alors je sais même plus où aller Bon peu importe mais il y a une grotte qui est juste à côté ultra stylée euh, Alors on va continuer par là On va essayer de suivre un petit peu le, le chemin Qui n'existe plus d'ailleurs Il n'y a, a plus de chemin voilà donc écoutez on va s'improviser Un petit chemin on est vraiment entouré par de la jungle Ouh il y a un temple là-bas Ok ok bah attendez On va aller au temple direct Allez changement de plan enfin J'avais pas spécialement de plan mais on va directement aller au temple J'ai pas de bouclier par contre ah mince j'ai pas pris de bouclier Sur moi un peu débile de ma part Oh c'est magnifique dites moi Bah j'ai pas pris de torche non plus Je suis complètement débile euh, Bah j'ai qu'une torche c'est déjà pas mal Est-ce que c'est un temple normal ou c'est un temple spécial Ça m'a l'air d'être un... Oui non c'est un temple spécial On va pas pouvoir y aller là Ah oh, non Dur C'est un temple totalement... Ah oui d'accord Ah Attendez Est-ce que je peux me prendre le coffre En vrai Oh fils de... Ok oh, Alors là J'ai <rire> envie de pleurer Oh le piège de fourbe Eh, j'ai eu de la chance, hein J'ai eu de la chance de fou Il y a une ficelle là, regardez, il y a un piège 100%, il y a un piège, non C'est quoi ces champignons là en 3D Ok, ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon frère. Allez, allez, euh, j'ai trop peur. On reviendra plus tard, d'accord Promis, on reviendra plus tard dans le même épisode, je pense. Euh, là, on a une grotte. Ça, c'est super. Enfin, une grotte. Non, c'est pas vraiment une grotte. Ultra stylé, punaise. C'est ultra stylé, bon, on ira. On ira d'abord, on va aller regarder le, le... oh la vache, on va aller regarder le village. Là, on n'est pas du tout préparé, on est voilà, on n'est pas stuff ou quoi machin. Hein. Euh, bon, ce sera déjà moins dur que le truc euh, que la structure en l'air, hein, évidemment. Donc voilà, là, ce qu'on fait, c'est qu'on finit d'explorer le village, on rentre à la base, on fait le, le tour un petit peu de, de l'île et on se stuff vite fait et on retourne voir euh, le, le temple dans le même épisode, voilà, je disais que l'épisode serait moins long, oh, je sens qu'il va être aussi long que le dernier, mais c'est pas bien grave, euh, on est là pour kiffer, pour profiter, et j'espère que, que ça vous plaît de ouf, voilà, ben de l'émeraude bien, les cookies on s'en fiche, les pépites d'or, on prend, sait-on jamais, hop, bonjour, je suis un pilleur, je prends le bouquin, ça me fera un petit peu de lecture, qu'avons-nous là, des pommes de terre, merci beaucoup, ah oui d'ailleurs le bois d'acajou c'est bel et bien du bois de jungle, hein, vous l'aviez dit, je suis un peu débile, euh, vous avez bien raison de, de me dire que je suis débile. Euh, en, tout cas, euh, en tout cas, voilà, merci pour la pomme de terre. Mais c'est vrai c'est vrai que... Euh, bah... En fait, comme j'avais tout le temps le jeu en anglais, ben, pour moi, c'était Jungle Wood. Et donc, je pensais que ça s'écrirait Bois Jungle. Et en fait, non, c'est bel et bien du bois d'acacia. Il vraiment que ça, là, euh, dans le village du haut Ah oui, en fait, il y a juste euh, genre 2-3 deux, deux, maisons en l'air. Mais c'est tout ce qu'il y a, en fait, d'ailleurs, inaccessible euh, réellement. Ah oui, c'est pas si ouf que ça. Moi, je m'attendais vraiment à ce que le village continue... Euh... Alors, assimilation, la nourriture est automatiquement mangée, it will not be wasted, having food in the off and will on... Je ne sais pas ce que ça veut dire, je le prends. Et ça c'est euh, efficiency, donc je prends pour les enchants, on va se faire vraiment plaisir. Euh, je vais me permettre, vu que personne n'habite ici, de récupérer tout ça, parce que vraiment on va pouvoir se faire des grosses bibliothèques, des gros enchantements, très rapidement, très facilement. Donc ça c'est vraiment que du bonheur, il faut vraiment qu'on soit très bien stuff dès le début autant en profiter, en plus avec les enchantements spéciaux les gars, ça c'est quand même ultra stylé ce qu'on a avec les modes donc, euh, donc voilà, allez hop donc bah il a pas grand chose ici hein. la grotte dont je vous parlais what hop merci c'est pas du tout là la grotte dont je parlais euh, tout à l'heure ok les pauvres ils ont une fuite d'eau j'aurais pu reboucher mais euh, bon bref je vais les laisser dans la galère, bon ce village est dévasté hein. manifestement ce village est, est malheureusement dévasté, ça me fait de la peine je... Euh, ce n'est pas mon problème, <rire> moi je... C'est pas mon problème. Allez hop, <rire> on s'arrache. Oh là là, il y a des grottes sous l'eau et tout. C'est euh... phénoménal, quoi! C'est phénoménal. Bon, retour dans notre magnifique maison. Waouh. Ah ouais c'est stylé, on fera des beaux petits chemins qui relieront le... Bon, en vrai je pense on va réparer le village, ça c'est un petit défi euh, personnel, voilà, un petit objectif que je propose de moi-même. Mais vraiment on va rénover un peu le village, de sorte à ce qu'on se sente bien, de sorte je pense à ce que ce soit plus respirable. Vous voyez, je pense on va détruire quand même des maisons, mais pour faire quelque chose de mieux. Hein. Euh, donc voilà, alors normalement j'ai un coffre avec euh, les enchantements. Je sais pas où c'est que j'ai foutu ça. Attendez parce que... Les gars, là, voilà. J'ai fait des super rangements. Vivement que... Le, là, il faudrait vraiment qu'on trouve des vaches. Hein. Euh, donc ça, ce serait plutôt pas mal. Bon. Parlons peu, parlons bien. Oh, je suis perdu dans mes coffres, les gars. Ah bah oui, c'est là. Allez, on va pas commencer à foutre le bordel dans les coffres. Hein. Euh, hop, puis ça, ça va là, ici. Je vais garder la nourriture sur moi. Ça, je vais mettre ça là. Non, attendez, j'ai un coffre spécial nourriture. Regardez comme on est bien, là. Oh. On est très très bien. Allez hop, j'arrête de vous embêter. On va prendre un bouclier. Bem. On va prendre plein de torches. Euh, bah pour ce faire c'est très simple. Il faut du charbon. Du charbon de bois. Et du bois. <rire> et des sticks. Voilà. Magnifique. Hop, on utilise de la bambou. On se fait des torches. C'est pas beaucoup. Ça c'est pas beaucoup. Euh, bah mais j'ai plus de charbon. C'est terrible ça. Bon on va se contenter de ce qu'on a Je vais garder les sticks sur moi voilà. Ça ça va me permettre de... Ben, on aura de quoi se, se refaire des torches tout simplement On va y aller ben, En plus le soleil se couche c'est parfait Donc comme ça je vais juste faire un petit dodo Et je vous retrouve dès que le jour se lève Allez le jour se lève On a bien dormi On est parti Je vais tout de suite mettre des pommes de terre dans mes, euh, dans mes fourneaux Oui j'ai encore du sable J'ai vraiment plus de combustible hein, comme vous pouvez le constater Donc ça vraiment le minage euh, ça va nous faire du bien Ce qu'on va faire On va prendre donc un bateau avec un coffre D'ailleurs comment ça fonctionne Parce que du coup c'est bien mignon ah Mais non, ta gueule. Il faut appuyer sur E. Et il y a tout ça comme stockage, en vania. Incroyable On va faire le tour en commençant par la gauche. Comme ça, on terminera par le temple à droite. Qui, Je sais plus où il est, mais bref. On terminera par le temple, comme promis. Voilà, on va faire une petite vadrouille sur ce petit lac. Enfin, je dis petit lac, mais on ne sait pas. Si ça se trouve, ça continue. Je pense pas que ça continue en soi. Je vais juste... Attendez, comment je peux faire euh, Je vais enlever le bouclier, voilà. Parce que sinon, il va nous cacher la vue pendant un petit moment. Donc, euh, voilà. Alors... Alors, alors, alors, quavons nous là Oh non, le lac, en fait, il continue. Il continue, en fait. Ça fait une petite rivière, finalement. Peut-être qu'il fait le tour de cette petite île, tiens. Bonne question. Là, en tout cas, ça mène à nulle part. Très bien. J'utilise un petit peu Optifine pour zoomer, sait-on jamais, de loin, si on peut apercevoir quelque chose. Un biome. Oh là là, j'aime pas ces biomes. J'aime pas ces biomes, mais on a des champignons. C'est super cool. Qu'est-ce que c'est que ce bruit Qu'est-ce que c'est que ce bruit Il Y a de la cascade d'eau là juste en dessous de moi Du coup ça fait des rollbacks Bah oui à cause des animations C'est pour ça en fait les rollbacks C'est parce qu'il y a trop d'animations d'un coup ah. Ça me fait peur <rire> <T 'as> la... <rire> Je suis pas thalasophobe as Mais ça m'a fait peur euh, Bon bah, attendez je... on va juste un peu continuer voir. Ok y a rien Je vois des couleurs que je ne connaissais pas Mais en fait euh, c'est parce que c'est des nouvelles fleurs Très bien C'est bien mignon c'est bien mignon, est-ce que ça va nous emmener What Oh non, encore une structure dans le ciel, bon ça on sait ce que c'est hein. Donc on a deux structures dans le ciel à aller explorer Mais bon là évidemment pour des raisons évidentes euh, On va pas y aller hein. Ça, ça me paraît euh, somme toute logique Là, qu'est-ce qu'on a Est-ce que ça mène à quelque part ou c'est... Euh, non, non, ça c'est un truc vanilla. Oh du fer, attendez jeu 1 hein. On n'est pas là pour, pour miner eh oui, bah oui mais si je mine avec ma pioche en or Putain je suis vraiment mais le roi des imbéciles hein. Je suis vraiment le roi des imbéciles Bon bah voilà on aura gagné un fer <rire> Moi qui croyais qu'il y avait un rollback Non non c'est moi qui est débile Attendez d'ailleurs je vais enlever cette pioche voilà, Parce que sinon je vais faire des, des petites dingueries Du coup qu'est-ce que c'est que ça là Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est de, de la métiste Non c'est pas de la métiste C'est de la mesmérite Et avec ça on peut faire des trucs peut-être On peut faire euh, bah, des, des constructions et on peut faire un altar bio makeover Qu'est-ce que c'est que ce truc un altar Alors on peut rien faire avec Obsidienne pleureuse Illuminite check, comment on fait ça Avec des blocs of illuminite Ok d'accord Eh ben, écoutez je suis curieux de voir ce que ça fait euh, Ça a l'air simple à faire Donc on va juste récupérer tout Voilà on va tout simplement récupérer Bah voilà parfait en plus Magnifique on récupère les gars, ça nous fera un craft à découvrir, alors il faudra juste de l'obsidienne pleureuse, euh, mais je pense qu'en vrai ça doit se trouver euh, à côté de l'obsidienne, quand on y miner c'est juste parfait. Donc voilà, on va découvrir un petit peu ça, en plus j'ai déjà ce qu'il faut, regardez la messe mérite, parce qu'il en faut que deux, et pour faire de l'illunite shard, comment on fait Et eh ben il faut faire comme ça tout simplement, regardez, tu mets ça là, non ça ne marche pas, ah, alors j'ai pas compris, comment on fait ça avec de la block of illimité, Et comment on fait ça Ah oui, non d'accord. On peut pas crafter. Euh... Ok, il faut des blocs directement de. Attendez, là je peux récupérer, voilà. Là, un troisième. Et là, un quatrième. Bah voilà. Là, là normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Je vérifie hein. Voilà, j'en ai 8. J'en ai 8. Et euh... Attendez, laissez-moi vérifier. J'en ai 8 et il en faut 2. Voilà bon moi bah, c'est parfait Donc il manque l'obsidienne pleureuse et un bouquin Et on sera pas mal Ok donc ça c'est cool euh, On va pouvoir découvrir de nouvelles choses euh, par la suite de l'aventure Continuons un petit peu par là Un nouveau biome Oh un biome un peu cerise euh, japonais Là-bas Oh là là on a de nouveau un, une plage euh, cocotier tropicale Ok bon On va pas continuer pour des raisons évidentes Parce qu'on n'est pas là pour ça pour le moment hein, On va continuer l'exploration du lac Et puis on ira par la suite par derrière Il a pas de problème Là c'est pas du tout la priorité ah c'est cool Ah c'est super cool là J'aime beaucoup faire des découvertes comme ça, des découvertes de craft et tout Surtout que ça vient des mods C'est vraiment des trucs que, que je connais pas et que je pense pas que vous soyez nombreux à connaître euh, Si vous connaissez en tout cas ce que ça fait Justement ce fameux... Enfin euh, euh, là le craft avec la messe mérite Et eh bien vous pouvez toujours me le dire en commentaire Ça me spoil pas, vous inquiétez pas Mais, euh, mais en tout cas voilà Et là on, ça rejoint ici, attendez on va passer par là du coup C'est bien ce que je me disais, ça fait le tour de cette petite île Bien sympa Waouh Et là on va crever là non Ah non parce qu'il y a une faille juste en dessous Oh, Regardez il y a un petit, il y a un petit... Un petit chemin tout mignon Oh c'est trop cute <rire> C'est trop cute <rire> J'aime trop ça Ah ça j'aime <rire> Voilà il m'en faut peu Regardez notre magnifique maison là bas Non franchement elle est bien En vrai la maison elle est yimpe de ouf Bon allez on va aller du côté du coup, du temple Il a pas plus de choses à voir j'ai l'impression mais cette petite escapade euh, m'a fait très plaisir. On va. Euh, on va mettre le bateau ici. Hop, on va le laisser là. Et puis on va aller tout simplement à l'aventure. On va très probablement euh, mourir hein, euh, dans d'atroces souffrances. On va tout faire pour ne pas mourir. Je suis stuff évidemment, faut le faire. Le temple est là, très bien. J'allais déjà me perdre. Oh, des perroquets Il y a des perroquets Trop bien J'adore les perroquets. Voilà, on, on va en adopter un dans tous les cas. Je sais plus comment on fait, mais on, on, va, on va le faire. On va le faire. Le soleil va se coucher, par contre, ça, ça va être dramatique. Donc, on va safe autour. Ah, j'aurais pu me faire un feu de camp. Alors. Là, il n'y a pas de piège. Ah, là, ça monte. Ok. Je neutralise. Ouah, wow, frère, par contre, ça m'a fait peur. <rire> ah, je récupère ça. Ah oui et franchement tout ce qui est pour déco Tout ce qui est pour craft je récupère Illico, pareil pour la ficelle De hein. toute façon là il va faire nuit dehors Donc euh, on va vraiment prendre notre temps à l'intérieur Il a des iron bulb lanterne Ah il faut de la glowing bulb Et je sais pas comment on fait, ça vient de l'end Ok donc ça c'est dans l'end qu'on peut récupérer ça malheureusement Il y a un bouton ici je vais pas appuyer dessus pour des raisons évidentes Il se passe rien Et pourtant, il y a bel et bien un système. Regardez. Je vais me permettre. Hein. Je vais me permettre. On a le droit. Hein. C'est pas une map aventure non plus. Hein. Je veux voir ce qui se passe. J'ai appuyé sur un bouton. Qu'est-ce que ça a fait Oh, à mon avis, c'est passé une dinguerie. Oh oui, à mon avis, ça a activé un gros piège pour euh, la suite. Oh là là là là. Le malheur. Attends, je referme ici. Ah oui à mon avis ah ouais, ça, Par contre ça les lianes Alors ça il faut les enlever à tout prix Parce que c'est un coup justement à, à rester bloqué Quand on se fait poursuivre Vous l'aurez compris c'est un très bon piège Ah oui non ça va être terrible ça, ça dégage Foutez moi la paix Voilà comme ça ça repoussera plus en plus Oh putain, oh le bâtard M'a fait peur On fait pas ça Hop la plaque Neutraliser Ok toi tu me fais peur Ok. Ok, donc là c'était le système de Redstone, c'était le piège. Je récupère le dispenser, ce ton jamais. Là il a pas de ficelle, toujours vérifié. Je prends mon temps les gars, j'ai pas envie de me faire avoir. Ok. Ok. Ah ouais, c'est gigantesque. Il y a un coffre, hein. pas de piège. On dirait qu'il y a des pièges un peu, mais... Hop. Oh, arrête avec ce bruit oh ça me fait trop peur Franchement, je suis sûr que vous avez tous sursauté au premier bruit que ça a fait. putain, et moi je vous les coffre comme ça, fais gaffe quand même. Alors ça c'est cool, tout ça pour ça franchement. C'est un peu nul quand même. C'est un peu nul. Allez, on va du coup tout récupérer un peu les trucs sympas. Bah Les barrières notamment, voilà. Que ce soit pour les décos ou pour les crafts. Sincèrement, je vous dis, il y a des trucs à mon avis... Regardez XP storage Qu'est-ce que c'est que ce truc Non mais... Et en plus ça donne des pépites de fer, alors je sais pas si ça vient d'un mode, mais euh, bon bref. Ça c'est super sympa. La petite tête de squelette on va la prendre, comme ça on fera un totem. Le totem de Colenta. Attendez la redstone continue là-bas. Non je veux voir où c'est que ça mène quand même. Ah à mon avis c'était censé activer un piège euh, infini, non Je sais pas. Je. Ça, ça me fait peur. Hop, on referme, on va remonter et on va continuer l'exploration parce que c'est pas du tout fini, bien au contraire. Hop, voilà, je rebouche parce qu'il commence à faire nuit dehors, donc j'ai pas envie de, de m'attirer plus d'ennuis, n'est-ce hein, pas Hop, donc là, en bas, tout a été fait. Tout a été fait, pardon. Ok. Donc là, je redescends. Je récupère une troisième tête de squelette. Comme ça je vais pouvoir faire un weather squelette. Euh... <rire> c'est une blague, évidemment, on peut pas. <rire> oh putain le piège, c'est la ficelle ici oh, oh le truc de bâtard non, Alors là par contre ça Ah ouais non, Attendez on va tout de suite sécuriser hein. Voilà en plus ça fait de l'obsidienne Alors j'ai pas de pioche en diams Je crois pas que j'ai de pioche en diams Non j'ai pas de pioche en diams Peut-être à la maison, je sais plus si on a fait une pioche en diams Non on a pas fait de pioche en diams Ça devait être dans un de mes rêves euh. Bah oui mes frérots mais vous fumez monsieur Mais elle sort d'où elle Mais elle sort d'où elle Attendez qu'est-ce que c'est que cette histoire Je peux y aller là ou Ok Il ah, y, a, y a un trésor en bas les gars Il y a un trésor de ouf On va y aller hein. En passant par là Faisons ça euh, bien Hop Ça c'est cassé neutralisé par contre la ficelle on va se faire plaisir avec. Non <rire> euh, Est-ce que je peux poser des petits blocs peut-être Voilà. Je, je stresse un peu hein. Je, je, voilà. En plus avec le HUD, le corps là qui te dérange un peu. Je sais très bien ce que vous en pensez, moi aussi ça me perturbe. Mais justement voilà, ça change un peu le gameplay. Et en plus c'est que ça mène à nulle part. Donc le trésor fallait le, le trouver quand même. Hein. Voilà. Bonjour. C'est bizarre quand même, non Oh, ça continue. Hein oh, il y avait un passage secret en fait. On va essayer de, de trouver le moyen de rentrer dans ce passage secret. Il y a de la lave juste... Regardez, il y a un coffre piégé là. Et il y a de la lave juste au-dessus. Attendez, bougez pas, regardez. Ah, J'ai déjoué le coffre piégé, messieurs, dames. Coffre piégé, voilà, il y a quoi maintenant Donc lui, je peux l'ouvrir Oh bâtard Oh je suis deg J'espère que les coffres ils vont pas casser Oh non j'espère que les coffres ils vont pas casser Ah oh, je suis deg Non Comment je peux faire pour rattraper le coup Comme ça Attendez hein ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain. Bon les coffres ont pas cassé, ça c'est cool. Oh Allez, ah, bâtard! Oh ils m'ont eu quoi! Genre c'était pas un coffre piégé, je me suis fait avoir quand même. Euh Bon va bah, très bien. Très bien. Du coup je peux les ouvrir. Oh putain, en plus il y a du diamant, frère. Il euh, n'y a pas que ça qui m'intéresse, hein vous l'avez bien vu alors. On a du fer. Faire... On a de l'or. On a une cœur de la mer Potion de respiration aquatique oh On aura apnée pendant 3 minutes x 2 euh, Donc ça c'est super cool Je vais enlever ce qui me sert à rien hein. euh... Enchanté Golden Moss Club Ça sert à quoi ça Ah c'est juste de la nourriture Ok ça me donne à manger Ça me paraît un peu bizarre euh, Et puis de la morue cuite mais franchement je m'en fiche Ok ensuite c'est pas fini hein. Attendez on a une encyclopédie of Eden. L'encyclopédie d'Eden. Donc euh, le paradis. What C'est un truc qu'on peut lire oh World of Eden. Gravity. Biome. Non, on peut aller au paradis C'est une planète gazeuse géante. Qui orbite euh, très bien. Non. Dans... Il mm. y, a, y a une dimension spéciale Regardez je savais même pas que sur ce mode pack il y avait une dimension spéciale. Ok. C'est génial. Non mais alors là c'est incroyable. On a une je ne savais même pas qu'on allait pouvoir aller sur une autre planète. Je pense qu'on peut hein, euh, sinon il n'y aurait pas ça. Oh On va aller sur une autre planète les gars, durant cette aventure. Est-ce que c'est pas un truc de, de malade Attends, Je peux pas ouvrir ce coffre. Pourquoi je peux pas Ah quand je suis en sneak ça marche pas Ah ouais euh, ok, bah c'est cool ça, franchement euh, très fructueux. Bon, le passage secret, bah les couilles, comment on fait pour y aller On aurait dû venir d'où là. Un... Oh non. Oh non. Oh non. Ok, bon en gros c'est le... Vous avez compris, c'est le bouton qu'on a appuyé tout à l'heure. Oh Je te déteste voilà. Euh, il ouais, faut que je sorte de ce enfer. Euh, bon là on a l'obsidienne gratuite En fait le bouton qu'on avait appuyé tout à l'heure c'était ça Avec le timing et bah ça aurait ouvert justement ce passage secret Mais fallait le savoir hein, quand même hein. Ok bon là il fait nuit Je vais quand même euh, Tenter d'y aller mm -hmm. Bah est-ce que c'est une bonne idée J'en suis pas si sûr J'en suis pas si sûr au pire Attendez au pire je vais rusher Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Adieu euh, Les amis je vous aime Je vous aime beaucoup On va laisser tomber notre bateau hein, pour des raisons évidentes On pourra le récupérer plus facilement plus tard Voilà on va vite aller dans le village Voilà c'est le moyen le plus safe que j'ai trouvé <rire> Hop regardez je suis un Yamakasi Ouais, euh, Yama ma du pauvre. Hein. Ah, rien à voir avec Hit The Road. Hein. Bref, voilà, c'est bon. On est safe, ça fait plaisir. On a vraiment récupéré beaucoup de choses. Donc très fructueux cette sortie pour le coup. J'en suis très satisfait. Euh, J'espère que vous aussi. Parce que résultat, on a découvert qu'il y avait une nouvelle dimension. Et là, je suis très curieux pour ceux qui connaissent vraiment ce mode. Si on peut vraiment aller dans une nouvelle dimension, c'est ultra stylé. Merde, j'avais laissé la porte ouverte. Ce serait ultra stylé. hein. Là, pour le coup, ça m'intrigue me... ça fortement. World of Eden... Comment on pourrait faire pour, euh, pour y aller C'est une bonne question hein. Gravity is useful material machin... En gros il n'y a pas de gravité et il faudrait qu'on en fasse etc... Je pense que c'est un truc ultra complexe en vrai. Hein. Donc on verra hein, si ça se fait, si on peut trouver euh, comment y aller et puis euh, voilà. Euh, euh, c'est pas une priorité pour le moment mais si on peut le faire c'est vraiment stylé. Hein. Là ça, ça me donne très envie. Hein. Ça, ça me donne très envie hein, pour le coup. Bref, bon bah ça c'est cool. Euh, les amis, du coup, on va s'en arrêter là pour cet épisode très fructueux. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh ben n'oubliez pas le pouce bleu, très important, pour m'encourager, pour euh, voilà, montrer toujours votre hype au bout de ce cinquième épisode. Me proposer un défi pour euh, l'épisode suivant. Et puis, euh, puis voilà, tout simplement, le commentaire du jour également. Bonne chance. Euh, je pense en tout cas que dans le prochain épisode, on ira euh, très certainement, hmm, j'ai envie de dire, miner... En soi, on a 3 diamants. Ouais, j'aimerais bien aller, en fait, dans le mineshaft, là, du coup, qui est juste à côté. Donc, on va aller explorer le mineshaft dans le prochain épisode. Et ce qui serait génial, ce serait de pouvoir trouver des vaches. Donc, peut-être qu'en off, je vais me promener là-bas. Et si je trouve des vaches, ce serait génial. Voilà. Et puis, donc, dans le prochain épisode, on ira aller miner, tout simplement. Plein de bisous. C'était Mkolo. Très belle semaine. Ciao, tout le monde.